Ah, ouais, ça y est, c'est parti. Bonjour à tous. Euh, Est-ce que tout le monde est avec moi Je ne vois pas s'il y a des personnes qui sont connectées ou pas. Est-ce que Philippe, tu, tu... Euh, En fait, ça, c'est juste Sarah qui va le voir au fur et à mesure où ça va avancer. Puis comme l'atelier la, comme commençait à partir de 8h30, on va attendre 8h30 pour que les gens se connectent, mais on va le voir au fur et à mesure. Mais ça, c'est Sarah qui, qui a la main là-dessus. Ah, nous, allez, on va voir les commentaires, euh, s'il y a des gens qui nous mettent des commentaires et autres. Mais euh, c'est Sarah qui a la main. Ok, super. Donc, on va attendre quelques petites minutes que tout le monde arrive. Et, et Gaël, j'ai une question. Ton dernier, ton dernier ouvrage, alors c'est lequel déjà Parce que moi, j'en ai... Alors, attends, est-ce que je l'ai là oh, J'ai mal travaillé, je ne l'ai pas sous la main. C'est un roman <rire> qui s'appelle « Soit un homme, ma fille », qui est d'ailleurs sorti chez vous ben, en même temps à peu près, parce que je sors toujours, mes bouquins sortent toujours en même temps, qui est un roman sur l'histoire d'une... De... Ça y est, mais et je ne suis pas réveillé alors qu'il est 14h30 chez moi quand même. <rire> euh, D'une femme qui en fait va se faire passer pour un homme, pour devenir PDG d'un énorme groupe de, de communication et qui en fait, on apprend dès la première page que demain, elle va annoncer la vérité après 10 ans de mensonges. Donc, c'est le parcours de cette femme de 28 ans jusqu'à euh, la révélation. Donc, voilà, c'est Tu t'es inspiré de Mulan quoi en fait mais un petit peu, mais en fait, tu sais que la, la, la réalité dépasse la fiction parfois. Parce que, j'ai, par exemple, j'ai parlé avec une ancienne footballeuse professionnelle qui m'expliquait que de 8 ans jusqu'à 13 ans, elle s'est fait passer pour un garçon pour pouvoir jouer en club de foot. Et ça, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, au final, euh, la réalité dépasse parfois la fiction. Okay. Euh, oui, dans l'histoire, ça a été fréquent hein, que des femmes se font passer pour des hommes. Oui, ouais, complètement pour pouvoir avoir accès à certains... D'ailleurs, à un moment, il y a, y a, y a quelqu'un qui écrit sur son histoire sans savoir que c'est elle et qui appelle ce, ce personnage Jeanne, et ça a une importance, parce qu'il y a une euh, certaine euh, Jeanne qui s'est fait, euh, fait passer pour, euh, pour un homme pour devenir pape. Oh. C'était une légende moyenâgeuse, parce qu'il s'avère que ce n'est pas une réalité historique, mais pendant tout le Moyen-Âge, on a pensé qu'il y avait Jeanne qui qui était devenu pape. Donc, euh, donc il y avait un, ouais, souviens, un grand soupçon là-dessus. Ouais. Ok. Eh, hey, bon. bon. Alors, je vois qu'il est 8h30, donc on va pouvoir commencer hein, avec, euh, en commençant avec euh, les femmes qui, qui se mettent à la place des hommes pour accéder à plusieurs postes. J'espère que la société change, en tout cas, et c'est plus, plus nécessaire, en tout cas. Et c'est ce qu'on va parler, parce qu'on va parler de comment cultiver la bienveillance au travail. Euh, et que ça part de là aussi, hein, pouvoir être soi, peut-être. Mmh. Euh, J'espère que vous êtes avec votre café. On a la chance d'être ce matin avec Philippe Zincère euh, et Gaël châtelin béry qui vient de Paris, qui est avec son café de l'après-midi, de l'après-manger. Euh, donc, Gaëlle, il est créateur du concept de management de l'entreprise Bienveillance. Il est conférencier, euh, du moi si je me trompe, auteur de 10 livres, dont le best-seller « Mon boss est nul ». Philippe vous l'a mis dans le petit, euh, Facebook patrimoine RH euh, si vous ne l'avez pas vu. Euh, mon boss est nul mais je me soigne. Il est aussi créateur de Happy Work hein, et puis le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Donc, je vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis on va parler aussi avec Philippe Zanzer qui est apiculteur et fondateur de patrimoine RH, conférencier, peut-être que vous l'avez déjà eu en formation, en innovation RH et organisationnelle. Et il est créateur de solutions face à la pénurie de talents, parce qu'on sait qu'au Québec, euh, c'est une situation auquel on essaie de faire face. Et puis ce matin, on va débattre pourquoi la bienveillance en entreprise, de la philosophie aux actes concrets. Alors moi, je vais vous poser une question ce matin. D'ailleurs, il y a des petites questions qui sont juste à côté. Je vous invite à poser vos questions, comme ça on va pouvoir débattre tous ensemble Pourquoi l'objectif de cette conférence. Euh, Qu'est-ce qui a amené les entreprises aujourd'hui à être plus humanistes Pourquoi on parle d'humanité aujourd'hui au sein des entreprises. Alors, qui veut, qui veut commencer, qui veut commencer ah, idéal, Je te laisse l'entrée en matière, mais c'est vraiment mais, la bonne question. En fait, Mathilde, c'est une bonne question et à la fois, euh, oui. ça montre à quel point on a oublié notre histoire. Parce que si on relit les théoriciens du, du capitalisme, ce je connais pas très bien le Québec, mais je crois que vous êtes aussi dans un système capitaliste. Donc, si on remonte à Adam Smith ou Ricardo, mais prenons Adam Smith, donc théoricien du capitalisme du XVIIIe siècle, il décrit déjà euh, et il, il dit aux patrons, aux chefs d'entreprise, mais il est important que vous soigniez vos ouvriers. Il est important que vous payiez l'éducation des enfants de vos ouvriers, donc de prendre soin, euh, parce que Adam Smith avait compris que en gros, une entreprise sans être humain, ça ne fonctionne pas. Ça semble idiot de le rappeler, euh, mais c'est une évidence. Ensuite, ben, de ça est né le paternalisme du 19e siècle. Et en fait, nous, les vieux comme moi, la, la cinquantaine, on a hérité de, de, de nos parents de, des 30 glorieuses, où ça se passait plutôt pas trop mal. Il y avait le plein emploi, c'était... Et les années 80 sont arrivées, et ce sont les résultats boursiers qui sont passés avant toute chose. Et on a oublié qu'il y avait des êtres humains. Et d'où, ben, en 2008, il y a eu la vague de suicides chez France Télécom et chez Renault. Euh, il y a eu l'apparition de nouvelles pathologies, comme le burn-out, comme ce genre de choses, où on s'est aperçu. Alors, en France, c'était incroyable. Il a fallu attendre qu'il y ait des gens qui s'immolent par le feu au bureau en 2008 pour qu'on se dise « oh tiens, il peut y avoir du mal-être au travail, c'est fou ça ». Et puis, oh tiens, sans êtres humains, ça ne tourne pas à la boîte. Donc bref, c'est un retour à une forme de normalité qui n'est pas une nouveauté, la bienveillance, faire attention aux êtres humains. On avait fini par l'oublier, et je crois qu'une des grandes vertus de la pandémie que nous sommes en train de, de passer, si on croit ça avec en plus, je crois qu'au Québec, on en parlait un peu avant de, de commencer, la pénurie des talents, se faisant, bah, les entreprises n'ont pas le choix. Elles se disent, bah, on va être obligé de prendre soin des êtres humains, sinon ils ne vont juste pas travailler pour nous. Et je suis horriblement bavard, donc tant qu'on me coupe pas, je peux parler. De... <rire> Ici, au Québec, on est dans une société où on va moins couper la parole que, que en France, donc on apprend mieux. Mais qu'est-ce que c'est d'être humaniste au fond Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on sous un mot, sous un terme, on se rend compte qu'à travers un, un mot, on peut le définir de manière très différente. Qu'est-ce que ça veut dire être humaniste aujourd'hui en entreprise bah, je pense qu'être humaniste, la, la base, et puis je pense que Gaël l'a rappelé, c'est qu'au départ, c'est un peu comme une start-up. Toutes les entreprises étaient des start-up, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est regroupement de personnes qui ont des idées, qui ont envie de travailler ensemble. Au départ, c'est ça. Et après, qu'est-ce qui vient nuire au fur et à mesure C'est qu'entreprise grossit. Plus elle grossit, plus elle a des engagements, plus elle a un stress de, de, de produire des résultats. Ce stress amène euh, des, des obligations. On en oublie qu'il y a des humains qui travaillent. Et à un moment, et on l'a vu, et puis je pense que c'est le bon exemple, les compagnies qui sont cotées en bourse, euh, la bourse, elle, elle, elle dicte les, les embauches ou les, ou les licenciements. Elle, donc, je pense qu'à un moment, l'entreprise a perdu ce côté humanité, c'est-à-dire euh, d'être proche de ses employés qui produisent. En fait, une entreprise, quelle qu'elle soit, qu'elle soit manufacturière ou une entreprise de services ou autre, par principe, elle n'a plus d'intelligence, donc elle n'a plus de matière, elle n'a plus d'humain pour faire ça, elle plus, elle n'existe plus. Bon, alors, on a beau se dire, oui, mais on voit des entreprises, et puis on citera comme Amazon, où il y a des, des centres de distribution immenses qui sont gérés par 3-4 personnes. Ok, mais c'est parce qu'il y a énormément de sous-traitance déjà, donc ça veut dire qu'il y a quand même des humains qui interviennent, même s'ils font partie de l'entreprise. Puis l'entreprise, et puis elle, on le vit aujourd'hui avec cette pénurie de main-d'œuvre, si elle ne prend pas soin de ses employés, elle n'a plus personne. Quoi. Elle prend... Euh, puis si on va même à l'extrême, parce qu'on on comprend aussi qu'il euh, y a de plus en plus d'analyses qui disent, mais plus nos employés sont heureux, plus ils sont heureux, plus ils sont fidèles, plus ils sont fidèles, plus ils sont engagés, plus ils sont engagés, plus l'entreprise est productive. Donc la productivité est plus une conséquence qu'il y a quelques années en arrière, et c'était un objectif. Quoi. Alors maintenant, c'est une conséquence. La productivité fait qu'on met tout un environnement agréable. Euh, on respecte les gens, on les respecte dans, dans, dans ce qu'ils sont aussi. Ça, aussi, ça a changé. Avant, il fallait, que, il fallait que les gens rentrent dans un moule, dit, il fallait qu'ils ressemblent à un profil type. Aujourd'hui, on peut avoir les cheveux mauves et puis travailler dans une entreprise, dans une banque, et ça ne pose plus de problème, on n'est plus dans le moule. Quoi. Par contre, on va prendre la personnalité. Donc, le côté humaniste, je pense que c'est tout ça, c'est de, de, de prendre les gens tels qu'ils sont, de... Alors, je ne vais pas utiliser le terme parce que c'est un terme qui a été galvaudé mais en fait, on va utiliser toutes leurs compétences euh, en utilisant la personnalité qu'ils ont et non pas en disant, bah, ta personnalité, tu la mets de côté, c'est un peu comme tes émotions, tu es au travail pour travailler, non, on n'est plus là. Quoi. Donc, côté humaniste, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment de, de prendre les gens tels qu'ils sont et d'utiliser euh, le maximum de leur expertise et pas uniquement sur les tâches sur lesquelles on les a embauchés. Pouvoir être soi-même un petit peu, exprimer son soi au service du, du collectif, au service du, de l'entreprise. Euh, mais alors, à quoi va ressembler l'entreprise de demain, Gaël Selon toi, qu'est-ce que… Oh là, vaste, oui. vaste À quoi, si on dit qu'elle est bienveillante, si on dit qu'on peut euh, pouvoir euh, avoir les cheveux roses, si on peut venir en entreprise ou des battoches partout, en tout cas, quand même mais surtout, je pense que l'entreprise de demain, elle va de plus en plus ressembler à ses salariés, parce que comme le disait très justement Philippe, euh, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est euh, « il faut faire attention à ne pas trop rentrer dans le moule si on ne veut pas passer pour une tarte ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que on s'est aperçu, et on le voit encore plus avec la pandémie, qu'on va être obligé de s'adapter à chacune des situations de chaque salarié. C'est-à-dire qu'on ne va plus gérer les gens de façon globale, en disant « voilà, c'est la situation, c'est ça ». Aujourd'hui, on parle de flex office, de flex horaire, de flex tout, parce que c'est la demande, c'est l'exigence, euh, notamment des jeunes générations. On voit les générations Z qui sont en train d'arriver sur le marché du travail, ils veulent du flex office, ok, mais du flex horaire aussi. C'est-à-dire que là, il y, a des, des, il y a une agence de communication à laquelle je pense, euh, qui est à Strasbourg, en France, qui a dit bah, « écoutez, une fois par mois, vous avez le droit » d'aller travailler où vous voulez dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont dit à leurs jeunes collaborateurs et collaboratrices, mais même les vieux, hein, euh, si vous voulez aller vous installer sur l'île de la Réunion pendant un mois, vous pouvez. Et l'avenir, je pense que ça va être ça. Ça va être de, euh, Je crois que les entreprises n'ont plus le choix. Alors C'est une question d'offre et de demande aussi. Moi, je fais partie d'une génération euh, où on a tous et toutes entendu cette célèbre phrase « Non mais attends, si tu n'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. » Maintenant, le rapport de force est totalement inversé. C'est non, mais attends, excuse-moi. Si je n'ai pas mes trois ou quatre jours de télétravail comme je le souhaite, il euh, y en a dix qui veulent me recruter. Donc, soit tu t'adaptes, soit je pars. Alors, ensuite, si on se place du côté des. des... Des managers et des patrons d'entreprise et des patronnes d'entreprise, on peut se dire, oh là là, ça va être dur. Et moi, je me situe plutôt du côté de l'humain, donc j'ai envie de vous dire, je m'en fous un petit peu. Et euh, je trouve ça plutôt bien que c'est ce rééquilibrage. Donc là, le mouvement de balancier, il est peut-être un peu à l'extrême au Québec, en Allemagne également, euh, parce qu'en Allemagne, il y a d'énormes problèmes de recrutement. On est en train de commencer à le connaître en France. Et j'ai envie de dire, tant mieux, on a pris quand même 30 ans de balancier dans la tête en tant qu'employé. Bon, là, il va peut-être y avoir deux ou trois ans de rééquilibrage. Et puis, euh, croisons les doigts. Moi, je crois beaucoup au fait que nos enfants vont connaître ce qu'ont connu nos parents avec les 30 glorieuses. Et je ne parle pas d'une question de croissance ou d'hypercroissance, ce même pas la question. Mais le côté, euh, le travail n'est pas mis au centre de tout. Et in fine, si mon travail ne me convient pas, non seulement j'ai le droit d'en changer, mais je peux en changer facilement, sans avoir cette pression économique qui fait que je vais tout supporter pour garder mon boulot. Et, et puis, euh, ce que tu dis Gaël, euh, amène avec le, le constat qu'on a par exemple au Québec, pénurie de main-d'oeuvre, moi ça, fait, ça va faire trois ans, Donc, avant, avant même la pandémie, je disais merci la pénurie de main d'œuvre, parce que sans cette pénurie de main-d'oeuvre, on n'aurait pas enclenché un changement dans les organisations, les entreprises n'auraient pas pris euh, et mis les budgets qu'il qu faut pour se dire euh, « prenons soin de nos employés », parce qu'on revenait à la phrase que tu as dit, c'est euh, « bah, si pas content, il y en a 10 derrière ». Aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de main-d'oeuvre. Euh, on le sait aussi, ça arrive en France. On le voit, nous, actuellement, parce qu'on a des, des processus de recrutement en France et c'est aussi difficile de recruter. Euh, mais je, je pense que, oui, il y, a, il y a un réajustement qui se fait. Euh, les entreprises, aujourd'hui, puis on parlait de ça il y, a, il y a à peu près un mois avec une avocate qui est basée en France, justement, où les contrats de travail se réinventent actuellement, parce que l'exemple que, que tu as donné, c'est avant, on disait, ben, on, va, on va faire travailler un français au Québec, bon, il faut l'immigration, il faut qu'il vienne et tout ça, mais là, on est en train de se rendre compte que euh, notre employé, euh, qu'il soit québécois, français, tunisien ou je sais pas, il peut aller travailler où il veut parce que les outils sont là, alors, je ne parle pas d'un serveur ou d'un mécanicien, mais je parle de, de tous les autres métiers qui peuvent se faire indécent. Donc, oui, il va falloir aussi réinventer les contrats de travail. Mmh. Euh, je veux dire, on est vraiment dans une période où, euh, oui, on va réinventer beaucoup de choses. Euh, avant la pandémie, je veux dire, peut-être 70% des chefs d'entreprise ne croyaient pas du tout au télétravail. D'ailleurs, ils n'avaient pas d'outils pour ça. Puis, puis pour eux, c'était si un employé n'est pas dans l'entreprise, il ne travaille pas vraiment. quoi. Euh, parce que d'ailleurs on, on prend, on prend l'exemple, on dit je vais au travail donc il fallait, il fallait se déplacer il fallait aller à un endroit bien précis pour se dire qu'on allait travailler aujourd'hui c'est plus ça, le monde entier a compris qu'on pouvait travailler à distance, on a compris qu'on plus besoin de louer des, des, des, des superficies de bureaux incroyables euh, on n'a plus besoin de ça donc oui le travail va se réinventer, les contrats vont changer et euh, puis les nouvelles générations, puis, puis nos enfants font partie, bah, s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur, ils, ils claqueront la porte, quoi, ça c'est clair. Mais Philippe, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des managers qui leur disent « mais si tu n'es pas au bureau, tu ne travailles pas ». En fait, j'ai un, une phrase qui tue pour convaincre les managers qui pensent ça. C'est « mais qu'est-ce qui vous dit, amis manager que vos salariés travaillent quand ils sont au bureau ?» Et en fait, il y a une statistique qui date de 2017 en France, où un salarié en présentiel en 2017 passait 1h15 par, jour, 1h15 par jour sur ses réseaux sociaux perso, à regarder des vidéos de petits chats ou à scroller sur Instagram. Cette espèce de fantasme comme quoi un salarié au bureau travaille forcément n'est qu'un fantasme. Et en fait, il y a le mode de travail qui est en train de changer. Alors, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, on aime bien le présentéisme. Si on part, si on part à 16h30, on a tous entendu cette phrase, « Oh, bah dis donc, tu prends ton après-midi. » Le truc bien relou qui n'existe pas, par exemple, en Suède, en Allemagne, en Angleterre. Mais... Et en fait, euh, la solution, c'est de passer par le mode, par objectif, ce que fait très bien Google, y compris en France. Et bah, le matin, je dis, voilà, je fais telle tâche, telle tâche, telle tâche, validée par le manager, même si j'ai fini à 15h, tout le monde s'en fout. Parce qu'on est payé pour produire, que ce soit de la production intellectuelle ou manuelle, peu importe, exact. on n'est pas payé pour faire un temps. Et en tout cas, en France, ce paradigme-là, on doit vraiment le changer et on part de très, très, très, très loin, mais il est en train de changer. Mais voilà, c'était, je rebondissais sur ce que tu disais sur ce fantasme du « un salarié au bureau travaille forcément ». Ben non, ce n'est pas vrai. Mais pour revenir, on fini Non, je disais, le, le présentéisme reste une des, des, des, des, des problématiques, mais comme la plupart des gens, enfin des gens, les entreprises ne le mesurent pas. Euh, tout ce qu'on ne mesure pas ne fait pas peur parce que globalement, on n'en sait rien réellement. Puis on se dit que ben non, il, si son travail, si son bureau c'est qu'il travaille. Mais l'exemple que tu as donné aussi sur euh, le, comment, les objectifs, moi je connais une entreprise à Montréal qui, alors c'est sûr que c'est une entreprise dans les technologies de l'information, un secteur qui est qui, touche, enfin, qui a été touché par la pénurie il y a au moins 10 ans maintenant, donc euh, puis ils souffrent encore et ils n'ont pas fini de souffrir. Lui, il, il, il, le dirigeant d'entreprise, a proposé à ses employés de dire « Vous avez un objectif annuel. Quand vous avez atteint cet objectif annuel, vous pouvez partir en vacances, et êtes payé. Ouais. » C'est-à-dire que si globalement, au mois d'août, vous avez terminé votre année, vous avez atteint, alors si vous restez, vous avez encore du boni, c'est que du, du plus, euh, mais si vous dites bah, « Moi, j'avais tant de contrats, de, de, de, de, contrat, de, de chiffre d'affaires à réaliser, je l'ai fait au mois d'août, ben, euh, bonnes vacances et on se reparle en janvier. Mais c'est sûr que pour beaucoup de chefs d'entreprise, ça reste quand même de la science-fiction. Et d'ailleurs, je demande toujours aux chefs d'entreprise, est-ce que vous payez des gens à faire un travail ou à faire des heures mmh. La plupart des gens disent, je paye à faire un travail. Donc, ça veut dire que si moi, à 4 heures, j'ai fini mon travail, je peux partir. Ben non, parce que, tu sais, par rapport aux autres, il faut que tu restes. Donc, tu me payes à faire des heures. Donc, ça ça reste quand même encore quelque chose qui reste un peu tabou. C'est très ancré, bien sûr. Oui, et puis sachant qu'on n'est pas les mêmes personnalités, il y en a, on le voit bien à l'école, hein, pour un apprentissage, on n'aura pas la même capacité à donner un résultat, que d'autres vont être plus lents. Euh, donc, euh, aussi, c'est apprendre à être soi. Mais justement, vous avez parlé des managers, on va parler de gestionnaires aussi au Québec. Euh, bah, c'est quoi les attitudes que doit avoir aujourd'hui un gestionnaire pour rendre son environnement bah, travail plus euh, attirant pour euh, être plus bienveillant parce que c'est bien beau de, de guider des hommes et de dire qu'il bah, faut être bienveillant mais qu'on a des objectifs clés, on, a, on est à distance des fois, on ne comprend pas spécialement euh, comment fonctionne l'autre. C'est quoi les clés un petit peu pour euh... Moi j'ai la recette magique qui fait qu'on n'a même pas besoin d'acheter mes bouquins. Ah, euh, <rire> ouais. on... J'espère que mes éditrices ne sont pas à l'écoute. Euh, non mais en fait c'est très simple Donc on dit gestionnaire et pas manager c'est ça On dit les deux mais on dit plus gestionnaire D'accord hein. Et bien en fait le truc c'est Ne jamais faire à son équipe ce qu'on n'aimerait pas Que notre propre gestionnaire nous fasse Je m'explique Est-ce que si je fais une bêtise j'aime bien que mon gestionnaire Me hurle dessus A priori non, ben, je le fais pas est-ce que j'aime bien qu'on m'envoie un email le samedi à 22h et qu'on exige une réponse A priori, non. Ben, je ne le fais pas. Est-ce que j'aime bien quand mon gestionnaire arrive en retard à une réunion que j'ai organisée A priori, non. Donc, je ne le fais pas. Bref, c'est se poser la question qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me met à l'aise en tant que gestionnaire ou que manager Et ben, de transcrire ça avec son équipe. Et on a un autre, une autre arme fatale, la parole. C'est-à-dire demander à son équipe qu'est-ce que je fais bien en tant que manager et qu'est-ce que vous voudriez que je fasse évoluer Et de libérer cette parole, parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas en se taisant la loi du silence qu'il peut y avoir dans certaines entreprises et dans certaines équipes. On l'a bien vu d'ailleurs, c'est très extrême comme exemple, mais MeToo a été une révolution sur le harcèlement sexuel en entreprise, où maintenant, je ne dis pas qu'il a disparu, très loin de là, mais malgré tout, il est nettement moins présent parce que la peur a changé de camp. Ben, sur les mauvais comportements de manager, c'est la même chose, c'est la libération de la parole qui va faire que ben, tout va bien se passer. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Je ne sais pas où vous en êtes au Québec. En France, on est numéro 2 mondial du burn-out. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Japon qui nous bat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent à cause du travail. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. On n'est plus au Moyen-Âge quand même. Le fait de faire un burn-out pour, pour un gestionnaire, pardon, ça devrait être considéré comme une faute professionnelle. Donc, être un Exactement. bon gestionnaire, c'est déjà quand on pose la question à ses collaborateurs et collaboratrices, hey, « comment ça va bah, ?» D'attendre la réponse. Ça semble idiot, hein, mais euh, attendre la réponse. Ah, Philippe ah, si, te vois. Je... Oui, Philippe, tu... était, Philippe était figé. Non. Ah, tu <rire> <j> étais visage <rire> Oui, tu comme ça. Oh. Euh, en fait, je, je voulais juste faire un, un suivi avec ce que tu viens de dire sur le, le Japon. En fait, le Japon, depuis quelques années, on sait que c'est une culture du travail, du travail acharné. On sait que si on ne fait pas un d'heure par semaine, on est jugé par ses collègues. Enfin, non. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de grandes entreprises au Japon qui, euh, pour changer leur image, parce que, comme tu dis, vous êtes, en France, vous êtes numéro 2, mais ils sont quand même numéro 1, euh, pour changer cette image, ils ont décidé, alors non seulement le droit à la déconnexion, qui est une loi et qui ouais. a été un peu balayée de, de la main il y a quelques années au Québec, mais avec le télétravail, je pense que ça va vite revenir sur le, le, le, le devant de la scène, et il y a une loi qui sortira, ça c'est une évidence, mais en fait, euh, il y a certaines compagnies au Japon qui ont mis en place des pratiques que je trouve assez innovantes. Euh, pour les gens, euh, à partir de 7h le soir jusqu'à 6h le matin, les serveurs de l'entreprise sont fermés. Oui. C'est ce que fait Mercedes en Allemagne, il y a le Finder Post aussi qui le fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça, effectivement. Plutôt pas mal. Et ça, je pense que c'est vraiment bien. Je pense oui. que ça, ça, ça donne plus la possibilité aux gens de, de, de télécharger des documents ou de travailler en... Non, tu peux plus, hein. il faut que tu te reposes, il faut que tu sois actif pour ta famille et tes proches parce que tu ne peux plus rien faire pour le travail. Mais il y a plein d'idées comme ça que je trouve hyper créatives. C'est Daimler, une filiale de, du groupe Benz, qui a fait quelque chose. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui en vacances, alors pas tous les deux, les amis, bien entendu, euh, qui regardent leur mail pendant les vacances. Et ben, En fait, Daimler, ils ont dit, écoutez, maintenant, c'est simple, c'est la RH qui va faire le mail d'absence. Parce qu'on le connaît, le mail d'absence, c'est euh, bonjour, je suis en vacances du temps au temps, j'aurai un accès limité, blablabla, blablabla, bla, bla, bla, bla. merci en cas d'urgence de contacter, machin. Résultat, on regarde nos mails et on y répond quand même. Et en fait, Daimler a dit, non, ce n'est pas ce qu'on va faire maintenant. Par exemple, Philippe, tu écris à Mathilde et tu ne sais pas que Mathilde est en vacances. Ben là, tu vas recevoir un mail, parce que Mathilde travaille chez Daimler, et dire, voilà, vous avez cherché à joindre Mathilde, euh, Mathilde est en vacances du temps au temps, nous venons d'effacer votre mail, cher Philippe. Si jamais il y a une urgence, vous pouvez l'envoyer à Gaël, qui lui est là, et pourra répondre à votre urgence. Mais il y a plein d'avantages à ça. Un, Mathilde ne va pas culpabiliser de ne pas regarder ses mails. Toi, en tant que client, tu vas avoir une réponse parce que tu as un contact qui va pouvoir répondre. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ben, S'il n'y a pas ce système, Mathilde, non seulement elle a son mail, toi, tu vas me l'envoyer quand même pour avoir une réponse, puisque Mathilde a mis dans son mail qu'il ben, faut m'écrire à moi. Mathilde, quand elle va revenir, vous la connaissez tous, cette petite boule d'angoisse, le jour d'avant de revenir de vacances, on se dit « Oh putain, je vais avoir 3000 mails à lire. » Et résultat, on passe une journée, à la fin de cette journée de reprise, on se dit « Il n'y a aucun mail qui a servi à quoi que ce soit. » Donc, en gros, la technologie, ma génération est responsable, on s'est laissé bouffer par le numérique, et j'ai l'impression qu'on est en train de reprendre la main là-dessus, parce qu'on ben, a commencé à apprivoiser ces outils-là, il y a de plus en plus d'entreprises qui se disent « mais ce n'est pas une fatalité euh, ». Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, donc ça remonte au siècle dernier, les amis, hein, euh, quand on partait en vacances, il n'y avait pas encore ni les smartphones, ni les mails. Et je vous jure que c'est vrai. Enfin, L'autre vieux qui est Philippe, parce qu'il sourit, mais il doit avoir un texte... <rire> Moi, je ne me sentais pas concerné. <rire> au bout de 2-3 jours, quand on partait 15 jours ou 3 semaines en vacances, quand on racontait nos vacances à nos potes, on disait, Ben, au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à déconnecter. Et on utilisait déjà ce mot de déconnexion alors qu'on n'avait pas les outils numériques. Miguel, ça ce que vous dites, en tout cas Philippe, c'est le droit à la déconnexion qu'on appelle aujourd'hui en entreprise. Pour revenir oui. sur le terme. Ah non, mais com complètement, mais c'est tellement fondamental. Euh, alors, je vais jouer un petit exercice. Mathilde et Philippe, est-ce que vous êtes prêts J'ai une question à vous poser. Ah, On est prêts. Alors, les personnes qui regardent, préparez-vous à avoir deux regards bovins qui vont bientôt arriver. <rire> vous êtes prêts Regardez, là, ils ont l'air vifs et tout. Cher Mathilde, cher Philippe, essayez de vous rappeler du dernier jour, du dernier jour, durant lequel, du réveil au coucher, vous n'avez pas pensé une seule fois à votre travail. Attention, regarde bovin. Vous avez du mal, non Je te remercie, mais je pense que c'est super compliqué parce qu'en fait, y a, on a des outils qui, qui fait que si même on veut les oublier… À part si on perd notre téléphone. Et encore non, parce que si on perd notre téléphone, c'est encore pire. On pense à tout ce qu'on a perdu. Ouais, exactement. Encore pire. En fait, il y a des chercheurs, et désolé si je vais vous faire flipper, Mathilde et Philippe, mais aussi, je pense, toutes les personnes qui écoutent. Des chercheurs ont montré que si ce dernier jour, ce n'est pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out. La déconnexion, mais au sens non pas uniquement numérique, comme tu le disais, Mathilde, mais au sens euh, déconnexion psychologique de son travail, on est exactement comme une Formule 1. Parfois, il faut qu'on fasse des arrêts au stand. Et on en a de moins en moins d'arrêt au stand, voire on en a plus du tout. Et donc, c'est vraiment hyper important du point de vue de l'entreprise de donner les moyens de cette déconnexion. Et ça passe notamment par quand un, manager, un gestionnaire pardon, envoie un email le samedi, au lieu de mettre en bas de son email, vous n'êtes pas obligé de répondre, ce n'est pas l'envoyer et de faire un envoi différé le lundi. Et de bien dire à ses équipes, je vous interdis d'écrire ou de lire vos mails pendant le week-end s'il y a une urgence. On appelle, ce n'est pas un email. On a transformé l'email en outil d'urgence que ça ne doit pas être parce que ça crée un lien, une hyperconnexion qui fait qu'on déconnecte au sens psychologique du terme, littéralement, plus jamais. Mais je ne sais pas si, euh, je pense que c'est pour les neurosciences. Moi, quand je déconnecte vraiment, c'est là que j'ai les meilleures idées. Euh, où, euh, tout d'un coup, j'ai un déclic et je me dis, « Ah, mais tiens, c'est ça, c'est la manière dont je vais avancer. » Donc la déconnexion est nécessaire aussi pour euh, des fois prendre du recul euh, et avancer. Je sais que j'ai accompagné les... sur un programme de mentorat les entrepreneurs et beaucoup ceux qui marchaient avaient, bah, moi j'ai mon vendredi après-midi, que soit du golf ou leur activité, qui permet de déconnecter parce qu'ils savaient que c'est là où ils allaient se ressourcer pour euh, bah, trouver euh, des idées, ou avancer. Euh. Donc c'est aussi nécessaire en fait, pour pouvoir avancer. Ah Mais de toute façon… Euh... On ne vit pas pour, pour travailler. Enfin, c'est globalement et c'est ça qui est fascinant dans la période. C'est, je fais partie d'une génération où on a tout fait pour s'adapter à notre travail. Maintenant, ça va être l'inverse. Et on rentre dans, on est au début d'une période. Enfin, au début. En tout cas, la pandémie a accéléré le début de cette période parce qu'on va, on peut dater ça d'il y a cinq, six ans vraiment le début de cette période où c'est le travail qui doit s'adapter aux gens parce que sinon les gens viennent pas travailler. C'est aussi bête que ça. Mmh. Qu'est-ce que toi, Gaël, tu, tu vois aujourd'hui dans les organisations qui… Euh, quelle est la dernière chose que tu as vu dans les organisations qui t'a surprise, hein, et puis tu as fait « waouh » sur justement des, des pratiques qui sont, on va dire, assez innovantes ou, ou révolutionnaires dans, dans la gestion, par exemple Très honnête. Enfin, pas grand-chose. Mal, malheureusement, pas grand-chose. Moi, je travaille beaucoup avec des grands groupes, il faut dire donc très peu avec des petites entreprises je suis plutôt spécialisé sur les très grands groupes internationaux et donc il y a une énorme inertie donc c'est très long de changer une culture de faire ce genre de choses donc euh, si j'ai donné l'exemple de Daimler sur le mail d'absence euh, quand on est en vacances mais ça ça a déjà 4-5 ans et ça je me dis mais c'est pragmatique c'est simple et je crois pas qu'il faille penser à des grandes révolutions déjà commençons par un truc formons nos gestionnaires faisons en sorte que la souffrance au travail la souffrance elle est avant tout humaine euh, je crois qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude et revenir aux basiques hein. tu sais qu'en France et je ne sais pas, non au Québec vous êtes trop sympathique et poli pour qu'il y ait ce problème là mais en France une des premières sources de démotivation c'est le fait que les managers ne disent pas bonjour le matin à leurs équipes on en est là à réapprendre aux gestionnaires à dire bonjour à dire merci, à faire du feedback positif, du feedback négatif donc déjà reprenons les basiques reprenons ça puis ensuite, ensuite, il sera bien temps de penser à l'ergonomie des bureaux, à penser, parce qu'il y a plein, plein d'initiatives qui sont intéressantes, mais c'est pas parce que tu changes l'emballage, si tu changes pas le, le parfum à l'intérieur, l'emballage à beau être beau, le parfum, s'il pue, il pue. Oui, je sais, je suis un grand poète. Mais je vais aller dans ton sens, Gaël, et puis je, je le dis, et je le dis vraiment avec conviction, je pense que le Québec, dans les deux, allez, entre les deux et cinq prochaines années, sera sûrement un des endroits dans le monde où la qualité de vie au travail sera la meilleure. Non, mais je n'ai aucun doute. Mais parce je que vous êtes à... parce que les, les… Comment On vit tellement une pénurie de main et, et, et en plus, on le sait, on est parti pour 10 ans de problématiques. Il y a 10 ans de problématiques. Ce n'est pas, mmh. pas passager, là. on en a pour 10 ans. Démographiquement, c'est… A... Et il et y a quand même une croissance qui est là, il y a une économie qui est bonne. Donc, euh, si même les, certains chefs d'entreprise n'avaient pas forcément cette, cette petite attention humaniste vers ses, leurs collaborateurs, aujourd'hui, ils ont plus le choix. C'est soit ça, soit ils vont mourir, ou ils vont disparaître. Donc, je pense que réellement, les entreprises sont en train de se réinventer. Mais tu sais, l'exemple que tu as donné de dire bonjour, je le dis encore dans certaines entreprises, je, je le dis, il euh, y, y a des dirigeants d'entreprises qui sont tellement débordés de travail qu'ils en oublient la base que de, de, de passer, faire un petit coucou à leurs équipes ou de dire bonjour à leurs employés. Euh, et puis moi, j'ai pour une phrase qui est depuis peut-être euh, 30 ans que j'utilise dans les ressources humaines, c'est que montrer l'exemple ne se délègue pas. Euh, oui. On ne peut pas demander aux gens de faire quelque chose si nous-mêmes, on ne le fait pas. Euh, et, et, le, et le dirigeant d'entreprise est un peu comme, euh, comme le, le, le père de dans, dans une famille ou la mère dans une famille. Si on veut que tout le monde aille dans le même sens, il va falloir qu'il le fasse lui-même. Mais ça ne me surprend pas ce que tu me dis sur le Québec et le bien-être au travail. Je suis marié avec une Américaine, donc forcément, le, le Québec et les Canadiens, on en parle beaucoup, hein, les, euh, les voisins, et vous avez la réputation quand même mondiale d'être les gens les plus aimables et les plus polis de la planète. Et Il bah, y a quand même un terreau culturel qui fait que quand on va mettre cette culture en phase avec un comportement managérial bah, qui va être du bon sens au final, bah, vous saurez peut-être... Le pays où ça sera le plus naturel, parce que dans votre comportement au quotidien, c'est naturel. Ce qui est moins le cas en France, où, enfin, pour celles et ceux qui sont venus à Paris, vous mesurez le niveau d'amabilité du parisien moyen. Euh, Ce n'est pas top, top, top. Donc, on a un peu plus de travail, peut-être. Mmh. Mais après, la bienveillance, elle, elle est axée sur plein d'autres domaines. Euh, toi, Philippe, est-ce que tu as, as dit que l'exemple ne se délègue pas Parce qu'on se rend compte qu'il y a des bonnes pratiques partout dans le monde quand on commence à étudier un petit peu les ressources humaines. L'humain, est même partout, même s'il y a des codes culturels qui sont partout, mais il y a des mêmes problématiques. Des problématiques amoureuses, problématiques de décès, enfin, voilà, l'humain reste l'humain. Il y a des bonnes pratiques, il y a des, des gens très inspirants partout. Est-ce que dans le monde, hein, pas que en France ou au Québec, est-ce que vous avez déjà vu des pratiques qui vous inspirent Des choses que vous pouvez nous partager ce matin euh, euh, pour donner envie... Euh, ben, moi, je, ce qui m'inspire toujours et dans, dans, dans les bonnes pratiques, enfin, ce que je trouve dans les bonnes pratiques, c'est que et on parlait tout à l'heure de communication, ce sont ces chefs d'entreprise qui, euh, qui jouent la transparence avec leurs employés. Euh, quand ça va bien, ils l'annoncent. Quand ça va moins bien, ils l'annoncent. Je, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. De, de, et si on veut que les gens se responsabilisent, si on veut que les gens aient des comportements, euh, on va dire, euh, responsables, mais il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils en sont dans l'organisation moi, ce que je vois de plus en plus dans, dans les entreprises aujourd'hui, puis c'est par rapport peut-être à Gaël, qui lui, plutôt dans les grands groupes, nous, au Québec, on a, nos, nos entreprises sont plutôt des PME de 50 salariés en moyenne. Euh, je vois vraiment de plus en plus des chefs d'entreprise, alors déjà parce qu'ils sont de plus en plus jeunes, euh, qui, ont, qui repensent leurs pratiques, et souvent même, c'est des entreprises qui sont, on va dire, de, de famille, donc euh, l'entreprise du, du, que, que le papa avait, le fils la reprend, et il change la culture, il change les, les pratiques, il n'est il plus, plus dans la même... Et surtout... On brise des, des secrets. On, on dit plus que ça, ça appartient uniquement au comité de direction. Ça, on dit plus que ça appartient uniquement à, aux ressources humaines. Aujourd'hui, on est vraiment plus dans une certaine transparence, et d'où le terme collaboration euh, et donc collaborateur qui prend de plus en plus de place par rapport à employés. Euh, et puis d'ailleurs, euh, c'est fréquent de voir des entreprises où, où on arrive et, et en fait, on peut pas repérer, on ne sait pas qui est le dirigeant parce que ils se font tellement dans la masse. Que euh, je veux dire, hier j'étais avec un chef d'entreprise, on échangeait et euh, il a un cabinet comptable assez gros à Montréal. Euh, le gars il a le t-shirt, il a la casquette. On le, je veux dire, en fait on peut pas imaginer que c'est le boss quoi. Genre, on peut pas. Mais son approche aussi est très euh, très pragmatique. Lui il dit sans mes collaborateurs genre, on est on est rien quoi. J'ai à part un travailleur autonome je suis rien. Donc euh, donc moi les bonnes pratiques que je vois aujourd'hui c'est beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'honnêteté de sincérité, d'authenticité et bien sûr, ce qui fait sûrement la grande différence depuis quelques années, l'acceptation du droit à l'erreur mmh. euh, où en fait, on se dit, mais tu sais, tu as une idée, mais essaye. Puis si, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai essayé plein de choses qui ne marchent pas et euh, ça ne retire rien à, ta, à ton engagement. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça qui aujourd'hui change les entreprises, les PME et autres. Mmh. Et je pense qu'il y a un grand, grand, grand changement Assez radical, c'est si on avait posé la, cette question il y a, allez, il y a une quinzaine d'années sur la confiance, euh, tous, les, tous les gestionnaires auraient dit « moi ce qui est fondamental, c'est la confiance que j'accorde à mes équipes ». Et en fait, on s'aperçoit que le paradigme est complètement renversé. Et maintenant, c'est la confiance remontante qui est fondamentale. Est-ce est que je fais confiance à mon gestionnaire Et en fait, je fais souvent le parallèle avec, euh, entre un gestionnaire et un pilote d'avion. Euh, imaginez, vous êtes en train de descendre sur une plateforme pour rentrer dans votre avion vous voyez qu'il y a le pilote qui accueille tout le monde pour saluer. Vous c'est sympa. Puis plus vous approchez, plus vous voyez que le pilote il tangue. Puis quand vous êtes devant lui, vous apercevez qu'il est bourré comme un coin. Il est ivre. Et là vous dites, mais commandant, ça va Moi, pas de problème. J'ai eu mon brevet hier. C'est comme ça. Les fêtes, c'est comme ça. Personne ne va monter dedans. Moi, perso, je ne monte pas dedans, je ne fais pas confiance. Mais imaginez que ce même commandant, il n'est pas ivre mort. Vous montez, vous installez, vous fermez votre ceinture. Et là, le commandant prend le, le micro et fait, « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Air Canada 392. Nous allons décoller prochainement et nous allons atterrir dans je ne sais pas trop combien de temps. À New York ou à Paris, je ne sais pas trop encore. On va voir. Et en fait, la notion du sens, la notion de la direction, de la stratégie, tout ça, ça devient quelque chose. L'exemple du pilote d'avion peut sembler archétypique, mais c'est exactement ça. Et les gens, aujourd'hui, et on a vu exploser la question du sens avec la pandémie. Tout le monde parlait de oh, « c'est important d'avoir du sens dans son travail ». Ça a toujours existé. Sauf que là, bah effectivement, ça prend une importance extraordinaire et le rôle des gestionnaires devient de plus en plus important parce que justement, les gens ont besoin de sens, parce que la pandémie mine de rien, ça, a été, ça nous a fait prendre conscience que tout ça tient à rien. À rien, littéralement. Que tout ce qu'on nous vendait, le loup de Wall Street, tous ces trucs formidables, bah oui, mais finalement, on a failli quand même tous crever. Et euh, fin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu au Québec, mais nous, à Paris et en France, on a eu l'impression d'être dans un film d'horreur pendant un minima trois mois. On se disait, mais le monde est en train de disparaître. Et bien, tout ça, ça a remis le travail peut-être à sa juste place. Et le gestionnaire... Bah, va devoir s'occuper de donner du sens, va devoir rassurer les gens, va devoir euh, gagner la confiance de ses équipes en disant, ok, on va peut-être traverser une crise, peut-être qu'on va avoir du mal à recruter, ou peut-être que, mais moi, je ne m'inquiète pas parce que je vous fais confiance, donc vous pouvez me faire confiance parce que, bah, je sais manier, je sais manier mon avion. Justement, c'est quoi le sens au travail C'est quoi donner du sens Parce que ah. Comment, comment on arrive à justement à offrir sa confiance en dire oui, j'ai confiance, j'ai envie d'embarquer dans son projet, euh, ça a l'air intéressant, j'ai envie d'embarquer dans son avion et, et je veux survoler la planète avec toi. Comment on, on Alors à... chacun on a, on a une définition du sens qui est différente. Est, il y a des gens pour qui le travail ça va juste payer son loyer ses loisirs. Point à la ligne. Ensuite je donne toujours l'exemple de ce patron d'une du, usine de boulons et de vis qui m'avait appelé il y a quelques années et qui me dit « je ne comprends pas, j'ai de plus en plus d'ouvriers qui démissionnent. » je ne le connaissais pas, hein, donc une usine de vis et de boulons. On se dit « Bon, ben, les ouvriers, peut-être qu'ils s'emmerdent à faire des vis et des boulons. » Et je descends visiter son usine, qui était dans le sud-ouest, et je vois, je rentre dans l'usine, là je vois tout est blanc, aseptisé, les gens avec des communes Mais, pardon, mais vous les vendez où vos vis et vos boulons C'est pas le roi Merlin et Casto ?» Non, non, non, non. Nous, on fournit l'aérospatial, on fournit Airbus, on fournit Boeing, on fournit Thales pour des satellites. Je disais, mais vos ouvriers, ils le savent dis, mais Oui, ils le savent, mais bon, ce n'est pas très important au final. Ça reste des vis et des boulons. Et je lui ai expliqué que donner du sens, c'est justement expliquer la grande image. Et je lui disais, mais si vous ne réexpliquez pas à chaque fois qu'il y a un projet qui est signé, bah, quand votre ouvrier il va parler avec son pote le soir et dire son pote, « Alors, tu fais quoi comme métier ?»« ben, Je vous mime, vous avez, vous avez affaire à un grand acteur, attention, euh, acteur studio. Ben, » Le type, il va dire, ben, « Je fais des vis et des boulons » en baissant les yeux parce qu'il peut pas, il n'y a pas la grande image. Si par contre, il y a des photos dans les ateliers, des satellites sur lesquels on est, si à chaque fois, le patron, une fois par semaine, explique, ben « Voilà, euh, il y a un satellite qui est en l'air, il y a un boulon qui est passé sur cette chaîne qui est là-haut. » Bah, quand le même pote va demander, tu fais quoi toi euh, comme travail bah, Je fabrique des pièces qui vont dans l'espace et sur les avions et je participe à la conquête spatiale. Je grossis le trait. Mais c'est un peu ça donner du sens. C'est expliquer, quelqu'un qui fait du recouvrement dans une entreprise, son boulot peut paraître chiant, mais si on lui explique que grâce au recouvrement, les salaires vont être payés, Exactement. on va pouvoir investir, c'est d'expliquer en quoi une tâche aussi minime soit-elle peut être importante et pendant la pandémie, je vous le garantis, mon agent de caisse dans mon supermarché à côté, je trouvais que son travail avait beaucoup plus de sens que celui de son PDG. Donc voilà, le sens, on doit chacun trouver, mais c'est aussi euh, au manager de le, de le mettre en avant et de valoriser. Et, et dans, le, dans le sens, il y a quelque chose qui, qui, qui est arrivé aussi avec les nouvelles générations, parce que s'il y a quelque chose qu'on on a peut-être, nous, on avait peut-être perdu, c'est qu'en fait, on n'osait pas poser les questions. Nous, on nous a appris à travailler, on a expliqué comment faire les choses. Donc, en fait, la première des choses qu'un chef d'entreprise, un gestionnaire, lorsqu'il recrutait quelqu'un, c'est d'expliquer qu à la nouvelle recrue comment faire les tâches. Et souvent, on passait sur le pourquoi il fallait faire une tâche. C'est pour ça que dans certaines entreprises, les gens disent oh, « je remplis ce tableau Excel, je vois pas, je vois, ça n'a pas de sens de sens. » Mais c'est parce qu'en fait, on ne peut pas remplir un tableau Excel et bien le remplir tant qu'on ne comprend pas à quoi il sert. Euh, et et l'exemple que tu as donné Gaël, ça me fait sourire parce qu'il y, y a quelques années, une entreprise où, où j'accompagnais justement sur la transformation organisationnelle, il y a une des personnes qui me dit « Ah non, mais moi, c'est pas important, moi, moi, moi je fais juste rappeler les clients qui n'ont pas bien payé ». Je comment ça, vous dites « C'est pas important ». Parce que je dis premièrement, vous êtes la personne que si vous ne rappelez pas ces clients-là, vous allez avoir des problèmes de trésorerie. Puis deuxièmement, si vous n'avez pas le, le, le tact et, et, et le, le, la façon de faire, non seulement ils vont peut-être pas vous payer, mais en plus s'ils payent, ils reviendront jamais dans votre organisation. Donc vous avez perdu. Mmh. Donc je dis vous êtes super importante. Et le fait d'expliquer de son métier qu'elle connaissait quand même bien mieux que moi, c'était juste que je lui faisais voir un angle du sens qu'elle avait dans son dans son entreprise. Mmh. Et je pense qu'après elle, elle pourra plus dire moi je suis juste la personne qui fait ça. Hein oui, Bien sûr donc le, le sens, euh, puis les nouvelles générations ils en veulent, d'ailleurs ils veulent du sens pourquoi je fais ça, le pourquoi, le pourquoi il revient et pourquoi, et pourquoi on le ferait comme ça et pourquoi on le ferait pas autrement, et pourquoi donc eux ils veulent du sens au travail et, euh, et c'est ce qui peut être dans certains cas avec certaines organisations je leur dis, l'intégration prend plus de temps aujourd'hui qu'il en prenait hier, parce qu'il y a on posait pas toutes ces questions, on arrivait, le patron il disait t'as compris, il faisait oui, oui, <rire> même si on n'avait rien compris, c'est parce qu'on n'envisageait même pas de dire non quoi. Nos enfants, ils rentrent dans une, une entreprise, il, leur passe, il les passe deux ans à les former, il n'a pas compris, il fait « non, j'ai n'ai pas compris, je dois faire quoi exactement ?» Donc là, on repart encore. Donc au bout d'un moment, ils s'améliorent dans l'intégration, on peut se dire généralement de répéter. Donc euh, oui, je pense que le monde est en train de changer, le sens, euh, le sens est en train de prendre peut-être une plus grande part qu'il n'avait avant versus la rémunération par exemple. Mm fille, tu parlais de l'intégration, là justement, je vous invite, si jamais vous avez des questions, on arrive dans la deuxième partie, n'hésitez pas à nous partager. Euh, Est-ce que vous avez des exemples d'une bonne intégration ou des, des, des, des faits Comment on intègre bien un collaborateur Parce que c'est à ce démarrage qu'on peut euh, effectivement l'embarquer euh, dans les projets ou lui donner envie d'aller plus loin. Est-ce que vous avez des, des exemples concrets à, à nous partager ben le, le, la première des choses, c'est que toute intégration dans une entreprise doit être bien préparée avant le premier jour. Pour, pour moi, le premier jour, là, si on ne se prépare pas le premier jour. Là, donc, euh, le, le collaborateur, la collaboratrice reçoit son programme d'intégration. Euh, tout le monde sait qu'elle arrive. J'ai déjà vu des entreprises où la personne arrive à l'accueil et dit bonjour. Et puis là, vous êtes, vous êtes là pourquoi Qu'est-ce que vous voulez C'est parce que je suis ta nouvelle collègue. Quoi. C je, donc, je pense que ça, c'est la base de tout. Euh, un programme de formation à la hauteur, ce n'est pas parce que ça fait six mois qu'on recrute quelqu'un et qu'on a du mal et que, que on va l'écœurer pour la mettre tout de suite sur la productivité parce qu'on a besoin, ça fait six mois qu'on a de retard. Il faut prendre le temps d'intégrer. Il, le, le, il faut créer des liens aussi interdépartements, interservices, parce qu'on le voit dans les entreprises. Par exemple, des fois les gens de la production sont plus, ont plus de mal à comprendre les gens des, des bureaux, puis les gens des ventes, puis les gens des ventes ont plus de mal à comprendre les gens des bureaux. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'intégration. Si on avait pris le temps de travailler ensemble, si on avait pris le temps de comprendre. Que moi, je vais vendre un produit, mais pour qu'il soit vendu, faut qu il faut qu'il y ait des gens à la finance qui, qui gèrent, que nos clients puissent payer et qu'il y ait des gens à la production qui le fassent et qu'on ne va pas se tirer les uns sur les autres. Donc, Je pense que l'intégration, c'est la préparation. Euh, en, en fait, c'est toutes les actions qui vont déjà donner un, un, un sentiment d'attachement à la personne, même si ça fait que quelques jours qu'elle est là, quelques semaines c'est de lui faire comprendre qu'elle est précieuse pour l'organisation et que comme elle est précieuse, on va en prendre soin. Donc, euh, pour moi, c'est ça une bonne intégration. Oui, puis ça, je rebondis, ça passe par la préparation, mais aussi par les petites attentions, donner le sentiment qu'on a été attendu. Oui. Et non pas qu'on arrive comme un cheveu sur la soupe. Il y a une filiale de chez Renault qui fait un truc qui est tout bête. Euh, tous ces gestionnaires, quand il y a un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante, euh, en plus que l'ordinateur soit prêt, bien entendu, parce que, alors qui n'est jamais arrivé dans une entreprise, dit, Ah non, mais… » Ton ordinateur, il sera prêt dans deux jours, hein, mais euh, on avait oublié de passer la commande, mais il arrive. Hein. Euh, donc déjà que tout soit prêt, mais sur le poste de travail, il y a une feuille écrite à la main par le gestionnaire. À la main, ce qu'on ne fait plus jamais, mais en termes de valeur perçue, c'est énorme. « Bienvenue chez nous, chez nous, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de ne pas être d'accord. » Bref, c'est une liste de droits écrite à la main et signée par toute l'équipe pour dire « bienvenue ». Ça semble tout bête, mais quand on arrive, qu'on est tout jeune, tout minot, dans l'entreprise, c'est vrai aussi pour les plus seniors, mais euh, c'est plus impressionnant. Notre premier job, il est super impressionnant. Et j'ai une statistique à vous donner euh, qui est étonnante. Euh, sur 100 personnes qui changent de travail, 20 d'entre elles veulent rechanger de travail au bout de 24 heures. Ouais, 24, 24 heures. heures. Donc, ça montre à quel point c'est important. Et dans ces temps où il est si difficile de recruter, une fois qu'on a trouvé la perle rare, Mieux vaut pas la lâcher. C'est pour ça que je dis que l'intégration souvent commence même avant le recrutement. C'est-à-dire, euh, par pitié, quand il y a des gens qui vous font l'honneur d'envoyer un CV ou une lettre de motivation, même si ça ne vous intéresse pas, répondez parce que vous ne savez jamais. Peut-être c'est cette personne dont vous aurez besoin dans deux ans. Et donc, l'image de l'entreprise, c'est aussi par rapport au candidat, par rapport à ça. Bref, la bienveillance, c'est est-ce que, par exemple, quand j'envoie une lettre, est-ce que j'aime qu'on me réponde La réponse est oui. Et ben quand il y a un candidat, on répond. Merci, euh, bah Justement, comment on fait, là, vous parlez là, on a passé de la facilification, le recrutement. Comment on… Euh, est-ce que vous avez des bonnes pistes de recrutement ou des, de pour inviter à, à candidater dans l'entreprise. En tout cas, on dit « ouais, ils ont l'air super, je veux travailler pour eux euh, qu -ce qu peut, qu -ce qu peut ». Qu'est-ce qu'on voilà, peut montrer C'est plus la spécialité de Philippe, je pense. Mais en fait, je pense que… Ça ouais. à travers, ça, aussi à travers, comment on peut montrer tout ça je pense que ce qui fait la grande différence aujourd'hui dans une organisation, c'est de primer sur ce qu'elle va offrir à, à ses collaborateurs. Donc, au lieu de dire « nous recherchons quelqu'un qui sait faire ça, ça, ça et ça » et donc une liste des, de, de, des compétences, c'est vraiment de dire « qu'est-ce qu'on va vous offrir ?» Mais je pense que ce qui, ce qui serait le pire, c'est d'offrir ou de présenter des choses qu'on n'offrira pas. Mmh. Donc, euh, c'est le manque de cohérence. Je ne dis pas qu'on doit être une entreprise parfaite, mais au moins ce qu'on dit, il faut le faire, il faut le tenir. Euh, et plus une entreprise va avoir une cohérence, plus elle aura une culture d'entreprise forte, euh, moins je pense qu'elle aura de roulement de personnel. Euh, plus les gens seront heureux et moins on fera partie des, ils feront partie des, des 20% de gens qui dans les 24 heures veulent, veulent s'enfuir de l'entreprise. Euh, je pense qu'il faut être cohérent. Euh, et puis, s'il y, y a quelque chose qui permet vraiment d'attirer les... les les nouveaux collaborateurs dans la nation, c'est de plus en plus des vidéos de témoignages des employés mmh. euh, après quelques jours, après quelques semaines, après quelques années. Puis quand je parle des, des, des nouveaux, des anciens, de qu'est-ce qu'ils vivent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils aiment. L'entreprise parfaite, elle n'existe pas parce que l'entreprise est faite de gens imparfaits. Donc, elle n'existe pas, l'entreprise parfaite, mais il y a des entreprises qui nous ressemblent le plus où on va avoir du plaisir. Puis, euh, on va, y, on va y trouver notre compte, puis il y en a d'autres, bah, on n'a pas envie, puis ce n'est pas le salaire qui fera la différence, ça c'est sûr. D'ailleurs, on le voit, hein, on, qui ne connaît pas des gestionnaires qui sont très très bien payés, mais qui sont malheureux, mais qui sont pris dans leur cage parce qu'ils ne retrouveront pas des conditions comme ça, et donc ils restent dans l'entreprise parce qu'ils ont des bonnes rémunérations. Donc, euh, voilà. Quoi. Et je rebondis sur ce que tu dis, Philippe, sur les témoignages et l'importance des témoignages de l'interne, parce que c'est une question que je recommande à tous les candidats, parce que souvent, en fin d'entretien, je ne sais pas si ça vous est arrivé, Philippe et Mathilde, la personne en face dit « Est-ce que vous avez encore une question ?» Nous, en tant que candidat, on est un peu emmerdés, donc on a préparé deux, trois questions, mais il y a une question à poser qui est « Oui, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, quand vous vous réveillez, vous êtes content de venir travailler dans cette entreprise ?» Et en fait, ce que tu dis, Philippe, avec les témoignages, ça peut être intéressant d'avoir des gens de l'intérieur qui expliquent déjà sur le site web ou compagnie pourquoi ils sont heureux de venir travailler là. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, ils vont se réveiller Parce que c'est une question qui est hyper motivante et que fondamentalement, si on vient travailler dans une entreprise, surtout sur un marché du travail où il n'y a pas de problème pour trouver du boulot, ben on a envie de travailler avec des gens qui aiment bien venir travailler là. Donc autant préparer, effectivement, les témoignages, je trouve que c'est assez extraordinaire en termes d'impact. Effectivement, c'est une belle question et Philippe, tu voulais rebondir dessus, je te vois... Y... Non, non, je, je, je, pense, je pensais juste que je, je voyais un des commentaires d'une des personnes sur la bienveillance dans les organisations, mais je repense juste il y a sept ans, et ce n'est pas vieux, il y a sept ans, quand j'ai démarré mon entreprise et que je, demandais, je parlais de, aux gens avec qui je collaborais, des, des anciens clients, et là, tu vas faire quoi Je fais. Ben, en fait, je vais développer la, la, le bien-être dans l'organisation, la bienveillance et, et le bonheur au travail. Et, et je, me, je me rappelle de certains chefs d'entreprise qui disaient, et tu penses qu'il y a des gens qui vont payer pour ça euh, ouais. aujourd'hui je peux confirmer qu'il y a des gens qui payent pour ça qu'il y a des entreprises qui sont super sensibles à ça euh, et puis si on parle des fois du, du, du malheur de, de, ou de la tristesse de certains employés il y a une chose qu'on ne parle pas mais il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui sont super malheureux dans leur rôle parce qu'eux, ils sont tout seuls. Vous savez, les employés, quand ça ne va pas, ils se parlent entre eux, ils, puis, ils critiquent l'entreprise, mais ils sont plusieurs à parler contre l'entreprise, mais souvent, le dirigeant, il est seul. Est, le dirigeant, là, c'est l'homme le plus seul dans une organisation. Et moi, je rencontre beaucoup de dirigeants qui me disent euh, « J'aimerais recréer des liens avec mes employés, avec mes collaborateurs. Euh, » C'est compliqué, c'est lourd à porter, de prendre la seule personne qui prend la décision, qui sera bonne ou pas bonne. Mais Donc, je pense que les entrepreneurs, aujourd'hui, veulent aussi de la bienveillance pour eux. Mmh. Mais euh, je, pense, je pense que le monde est en train de changer. Je pense que justement les, les gens vont se dire bah mon employeur est bienveillant, je dois être bienveillant aussi envers lui et envers l'organisation. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent, comme le métier de responsable du bonheur ou de chief happiness officer. Moi, je exercé, C'est vrai qu'au départ, on rigolait beaucoup. On s'imagine un baby foot, on s'imagine des cours de yoga, difficile à distance un baby foot. Mais au-delà de ça, c'est oui, comment on repense au fait de prendre soin des gens, euh, d'être un facilitateur, comme tu as dit Gaëlle, de d'écouter les gens avant tout, hein, leur donner l'attention, leur montrer qu'ils sont importants, euh, de faire émerger des idées, euh, donc euh, on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, mais comment on crée l'espace justement pour pouvoir parler de, de tous ces sujets Et vous avez parlé de, euh, on va être dans une entreprise où on partage, on, on aime bien être avec les gens, qu'est-ce qu qui nous donne envie de venir le matin au travail Moi je voulais parler des valeurs, euh, Comment on définit les valeurs d'une entreprise Parce que souvent, on va dans une entreprise qu'on partage les mêmes valeurs, euh, on est différent, on a des compétences différentes. Mais comment on peut les définir et comment on peut les vivre euh, différemment J'ai toujours eu vachement de problèmes avec cette question, en fait. Ah Non, mais c'est vrai. Mais non, parce que euh, je trouve, soit c'est tarte à la crème, soit fondamentalement, je me demande si c'est une, une attente extrêmement forte Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir des valeurs ou pas. Chacun, on porte nos propres valeurs, mais est-ce que c'est le rôle d'une entreprise Je ne sais pas. Pour moi, les valeurs, on touche presque au spirituel. Euh, autant la quête de sens dans une entreprise, ça, je comprends bien. La notion de valeur, est-ce qu'une entreprise peut porter des valeurs de malveillance et de... Oui, moi, je, je porte des valeurs, je suis un gros enfoiré. <rire> non, mais voilà. Forcément, quand on parle de valeurs dans une entreprise, ça va porter des valeurs positives. Ensuite, je pense de que c'est. Justement, de dire, et on va essayer de, de, de travailler. Ouais, sur mais ça. les valeurs, c'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Donc, euh, je, moi, je, je suis toujours un peu suspicieux quand je vois des entreprises qui portent des valeurs de bienveillance. Je dis « Mais on s'en fout que tu les portes tes valeurs concrètement au quotidien pour tes salariés, c'est quoi Et je pense que la notion de valeur, souvent, je dis bien souvent. En tout cas, là, je parle du, du point de vue des entreprises françaises. Souvent, c'est une sorte de joli drapeau qu'on met en avant, mais quand on parle aux salariés, fondamentalement, très concrètement, il n'y a pas grand-chose. Donc, les valeurs, c'est bien, mais fondamentalement, si on fait la liste des valeurs de toutes les entreprises, on va s'apercevoir que toutes, on peut ou prou les mêmes valeurs, des valeurs de netteté, de performance, de bienveillance, toutes ces choses-là, des valeurs positives. Aucune entreprise au monde va porter des valeurs négatives. Et Donc, voilà. comment on peut faire une différence Comment on peut, ce ne soit pas quelque chose qui soit juste affiché au mur et que ce soit quelque chose où on peut s'identifier, on sait que ça, dans, le, dans la structure, elles sont, elles sont portées. Ben, je pense que déjà, si on regarde le, le, le turnover de la boîte, enfin le nombre de… de comment on appelle ça au Québec Le roulement de personnel. Le roulement de personnel, le nombre de burn-out, euh, ce genre de choses. Moi, c'est un truc que j'ai demandé, je suis très surpris. Demandez au chef d'entreprise, est-ce que vous savez quelle est l'activité du serveur mail pendant les week-ends et les vacances et le soir ben, Vous apercevrez qu'il y en a très peu qui le savent ça c'est concret, je veux vérifier en tant que patron, est-ce que les gens travaillent, envoient des emails le week-end Et voilà, c'est ça, des, des preuves de valeur, c'est ça, c'est d'agir les gens ne se nourrissent pas de mots ils se nourrissent d'actes euh... Mais tu vois Gaël, je, je vais dans ton sens et justement c'est ce que, lorsqu'on accompagne des entreprises sur, cette, sur ce point de vue là c'est leur dire, vous savez vous allez beau mettre des mots, déjà premièrement chaque mm -hmm. mot peut être traduit, peut, chacun peut avoir une interprétation du mot Exactement, ouais. Alors, si on met des valeurs, il va falloir mettre des actions qui sous, qui supportent vos valeurs. Donc, si vous mettez, par exemple, le mot « audace », parce que, tu sais, tu parlais tout à l'heure de mot « bienveillance ah, ». Il y a 15 ans, il y a, 10, il y a même 10 ans, là, le mot « bienveillance » n'est pas partie des valeurs d'une entreprise. En tout cas, ça pouvait avoir partie de la culture de l'entreprise, mais on ne l'affichait pas à l'extérieur parce que ça ne faisait pas sérieux. Audace, ça ne faisait pas sérieux. Donc, on mettait respect, professionnalisme et, et tous ces genres de, de mots qui reviennent un peu partout. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, une entreprise qui déciderait de mettre l'audace, elle va mettre des actions concrètes. C'est-à-dire qu'elle va dire, dans notre organisation, le droit à l'erreur est, est accepté parce que justement, on veut être audacieux et qu'il n'y a pas d'audace sans erreur. On, ils vont mettre, entre parenthèses, des actions concrètes qui, qui peuvent se mesurer dans le temps. Et là, là le, le, le, le sens qu'on va donner aux valeurs va prendre justement, sans jeu de mots, tout son sens. Parce que ce n'est pas que des mots. Puis en plus, les valeurs, souvent, on ne se mentira pas non plus. Ça a été souvent fait pour le côté commercial. On les mettait pour mmh. nos clients. Euh, quand on demandait des valeurs aux, entre, aux, aux employés dans une entreprise, c'est quoi les valeurs d'organisation Ils n'en avaient aucune idée. Bah, D'ailleurs, même souvent, peu de gens connaissaient les valeurs. À part celui qui les avait écrits mis sur le site, personne ne les connaissait réellement. Aujourd'hui, là, on commence à, ça, ça commence à vivre dans les organisations. Donc, du fait que ça vit, moi, je pense que ça a vraiment du sens. Et là encore, quelque chose qui a vraiment changé dans les dernières années, c'est que les valeurs de plus en plus d'organisations décident de les réfléchir et de les penser avec le collectif, donc toute l'entreprise. Avant, c'était un comité de direction et des fois même, c'était uniquement le dirigeant qui disait, voilà, mes valeurs, c'est ça et c'est là où on va. Et puis, c'est ça prend ou à laisser. Aujourd'hui, nous, c'est fréquent qu'il y ait des entreprises qui disent, ben, nous, on va consulter tous les employés pour avoir justement le pouls, puis peut-être qu'on a des vraies bonnes valeurs dans la nation qu'on qu ne connaît pas, on va vouloir s'en mettre alors qu'on en a des, des belles et qui sont réelles et qui sont concrètes, donc, euh, donc non, non, je pense que les valeurs, mais là encore, elles commencent à prendre du sens et elles ont moins un côté commercial. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit Philippe sur le côté, il faut faire attention aux mots et à l'interprétation qu'on en fait, et je vous propose, vous allez voir, je suis un grand dessinateur aussi, j'ai fait un dessin pendant que tu parlais Philippe, et je vais te poser la question, Mathilde. Oui, oui, non, mais attends, Mathilde, tu vas voir, tu vas être bluffée. Qu'est-ce que tu vois, Mathilde Je vois un. Après, je sais que je vois un 9. OK. Un 6. Philippe, tu vois quoi Je suis par le dessinage. Ah, ouais, ouais, je reconnais que le... Le... le 6 est assez impressionnant versus le 9. Ouais. Je... Mais en fait, ça semble ridicule, cet exercice. Mais quand on met un mot derrière une valeur, moi, je vais le voir comme un 6, mais. En fait, c'est peut-être un œuf à l'envers, c'est peut-être un escargot un peu tout pourri parce que le dessinateur est mauvais, mais il faut vraiment prêter attention à ça quand on est justement manager ou quand on est encore pire, dirigeant, se dire « mais moi, ma valeur, c'est neuf, c'est évident, vous voyez bien que c'est un œuf, bande d'abrutis !» Ben non, c'est pas aussi évident que ça. Et qu'on est passé d'un truc descendant où le savoir, les sachants étaient tout en haut parce que ben, depuis le 19e siècle, voire même avant, c'était forcément celui qui était éduqué, qui était en haut, qui avait raison. Maintenant, c'est très partagé. Vous le savez, en France, on a eu un petit mouvement qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes. Bah, Ce n'était pas des gens qui étaient des révolutionnaires. C'était des gens qui disaient on a peut-être un point de vue et on aimerait être écouté. Enfin, ensuite, ça, il y a eu des débordements, mais c'était symptomatique de quelque chose qui est assez mondial. Les salariés veulent être écoutés. Et plus qu'écoutés, ils veulent dire mais vous me vendez un 6, mais nous pense que c'est un 9 et peut-être qu'on peut faire un compromis parce que c'est un 6 et un 9 et tout le monde a raison et c'est cette confrontation des points de vue qui fait la richesse des entreprises alors dans des petites structures c'est beaucoup plus simple que dans des énormes superstructures mais malgré tout la démarche reste la même et c'est ça qui est passionnant c'est de s'apercevoir si dans ma tête de dirigeant j'ai un 9 ben, ça sera peut-être aujourd'hui un œuf, puis un 6 à l'envers, un œuf à l'envers, un escargot tout pourri, à partir d'une même idée. Et c'est ça qui est génial dans le collectif. L'intelligence collective, j'aime bien cette expression d'intelligence collective. J'adore ce mot. Euh, on, la développe, on la développe beaucoup dans, dans, dans nos services. Et c'est marrant parce que les entreprises, des fois, ne comprennent pas c'est quoi. Je fais, mais l'intelligence collective, c'est le premier savoir. Et je dis, s'il y a quelque chose qu'on devrait. Apprendre à nos employés à changer, c'est ce paradigme qui faisait que le pouvoir, c'était le savoir. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Le vrai pouvoir, c'est de partager son savoir pour en recevoir d'autres. Et en même temps, on a cette chance, c'est que tout le savoir qu'on donne, on ne le perd pas. Mm. Ce n'est pas le cas d une, d une, de quelque chose de matériel. Donc, euh, de développer ça dans les organisations, je pense que c'est aussi… Euh... Mais là encore, on est dans d'autres cultures d'entreprise des entreprises qui prennent le temps aussi de partager le savoir parce que souvent ce qui, ce qui pose un vrai problème dans la maison c'est le manque de temps on n'a pas le temps on n'a jamais le temps Donc... on, vient, on arrive bientôt à la fin de cette rencontre on se rend compte que bah, le temps et l'attention c'est peut-être le meilleur cadeau qu'on peut offrir à, à ses collaborateurs à ses enfants à ses amis et puis c'est comme ça qu'on trouve des solutions est-ce que vous avez un petit mot de conclusion pour cette matinée début d'après-midi pour la france intercontinentale <rire> sur la bienveillance en entreprise. Ben, en fait, moi, mon mot de conclusion, c'est euh, vous, vous rendez compte, vous êtes au Québec, je suis à Paris. Non, mais ça nous semble basique, mais il faut garder nos regards d'enfant, c'est magique. Imaginez cette même situation il y a 20 ans, la pandémie, il y a 20 ans. On aurait vécu un enfer parce qu'il n'y avait pas cette technologie. Et là, on se parle, il y a marqué Philippe, Mathilde, Gaëlle, ça semble mais, hyper normal. Et, mais bah quoi, on se parle Il y en a un qui est à Paris, l'autre qui est au Québec. Et alors, il faut rester émerveillé et être... garder une forme de reconnaissance dans tous ces trucs et les utiliser de belles manières, de bonnes manières pour diffuser des bonnes ondes. Et je crois que y a, y a... On a la pandémie, ça aura remis, je crois, le travail pour beaucoup de personnes à sa juste place. Hier, j'interviewais une très, très grosse productrice française euh, qui a produit des émissions comme Colanta, Star Academy, je ne sais pas si vous connaissez mm -hmm. hein, Alexia Laroche-Joubert. Et qui me disait, bah, grâce au premier confinement, j'ai découvert le plaisir de mes enfants. Je fais pardon, Alexia. Je fais bah ouais, j'ai jamais pris le temps de dîner avec mes enfants parce que je rentrais tous les soirs à 21 h J'ai redécouvert ça. Et je crois qu'on est dans une période depuis le mois de septembre où on commence à se dire c'est peut-être la fin de la pandémie. Euh, soyons reconnaissants pour ce qui vient de se passer. Faut pas regarder le verre à moitié vide et se dire ah le monde est vraiment pourri. Ah là là, il y a des anti vax On arrête avec ça. On se dit. On a passé une période incroyable qui a posé les vraies questions. Qu'est-ce qui est important Et moi, je vous le dis, les amis, le truc qui est important, c'est certainement pas votre boulot. Certainement pas. Et à partir du moment où on se dit, c'est que du boulot, je ne sauve pas de vie au quotidien. Alors, ceci, il y a des médecins urgentistes, bien entendu, où je relativiserai un petit peu mon propos. Mais malgré tout, voilà, ça nous a remis au, à notre juste place, je crois, qui est notre place d'êtres humains et comme je disais, je suis très bavard, je peux faire une conclusion qui dure 4 heures Mathilde. <rire> <rire> Mais juste, on On pose une question puis après on va sur Philippe, la conférence elle est enregistrée, on pourra vous la partager, on va vous la partager, elle sera sur euh, le Facebook. Euh, donc il y en a qui veulent le faire partager à leur équipe de gestion pour euh, planter des petites graines de bienveillance à tout le monde. Philippe, ton... merci beaucoup Gaël pour ton mot de conclusion. Et en tout cas, c'était émerveillement d'être au quatre points de la planète. Ouais. On va essayer de faire des conférences avec tout le mieux francophone, hein, pourquoi pas aller en Afrique, euh, aller partout, euh, se connecter. Et toi, Philippe, ton mot de conclusion bah, Moi, le mot de conclusion, je pense que si je pense à, à tous ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, vous allez vraiment vivre des super belles expériences parce que... Euh, le monde du travail, c'est vraiment plus qu'on peut imaginer où, où, le, où vous êtes sous l'emprise d'un gestionnaire. Et si ça devait arriver, si encore dans quelques années, il y en restait un ou deux cachés par là, euh, vous aurez le choix de changer, vous aurez le choix de, de révolutionner votre entreprise euh, parce que euh, le monde du travail va redonner du sens, euh, réellement. Et, et je suis super content pour mes enfants parce qu'ils vont vivre un, un monde du travail où on ne les regardera pas de, de, de haut parce qu'ils seront jeunes et pas d'expérience, on les regardera à la hauteur dont ils doivent être regardés, et euh, on sera très ouvert aussi à leurs nouvelles expertises, leurs nouvelles expériences. Puis, un peu comme ils nous ont, parce que moi aujourd'hui, ceux qui m'éduquent sur euh, le, le recyclage et le côté de l'environnement, c'est mes enfants, hein. Mes enfants, eux, ils me disent "Mais non, ça va pas, ça se met ça là, ça se met là, ça, ça se fait pas. Il faut pas acheter une voiture qui consomme tant." Dé... Ils nous, ils nous forment aujourd'hui. Ben, je pense que les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans les entreprises vont aussi nous faire grandir. Et euh, peut-être qu'à un moment, ce qu'on trouvait évident dans le passé deviendra ridicule dans l'avenir. Et on, on reverra. Et, et je suis d'accord avec Gaël que le monde du travail, oui, on a besoin de travailler parce que l'humain a besoin de travailler pour plein de raisons, mais il a besoin de travailler. Mais sera la place que ça a, sans prendre toute la place et on, on, on gardera peut-être des bons moments pour faire des, des bons soupers en famille et pas dire je ne peux pas parce que je travaille. Euh... J'ai un petit message pour les cousins. Si... Ah, si oui. avez... oui. euh, derrière là, ça c'est mon podcast, Happy Work, il y a 327 épisodes, très courts en général, pour le bien-être au travail. Donc n'hésitez pas, les cousins, allez écouter, c'est sur toutes les plateformes, abonnez-vous. Enfin, voilà, le... Si vous avez bien aimé nos échanges avec Philippe et avec Mathilde, c'est le même état d'esprit où les choses les plus simples Fonctionne. Voilà. Ouais. Et on pose une autre question, donc je vous invite à aller écouter son podcast justement pour, euh, pour aller plus loin. Même je veux, on va vous donner les liens aussi pour euh, sur les livres. On pose la question tu dois avoir une. Moi, je te vois en tout petit, c'est pour ça qu'il y a un mot qui est marqué derrière toi. Est-ce que tu peux nous partager J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et une voilà. citation de Voltaire. Et je crois que le. Enfin, c'est même pas je crois. On a parfois tendance, nous, êtres humains, à être beaucoup plus sensibles au négatif qu'au positif. En l'occurrence, trois fois plus sensibles au négatif qu'au positif. Et qu'à un moment, être heureux, bien sûr, c'était en circonstance. Que, il y a des circonstances à la vie où on se mine le moral, pour des raisons factuelles, mais à un moment, parfois, on n'a pas le moral et on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas décidé de l'être. Et prendre la décision d'être heureux, ce n'est pas toujours simple, mais ça fonctionne. Et ce n'est pas la méthode couée. Hein. C'est juste dire. La vie, elle est comme ça, puis il euh, y a des gens qui regardent le verre à moitié vide, d'autres qui regardent le verre à moitié plein. Euh, passer dans le mode verre à moitié plein, ça permet de, de zénifier, c'est un peu la pensée de Voltaire, en gros. Et ben merci, merci, on va essayer de s'autoriser à être heureux, <rire> se donner le droit d'être heureux. Euh, et puis, donc, je rappelle, il y en a qui me demande, on vous met le lien, ça s'appelle « Happy Work hein, », ton podcast, c'est bien ça et juste Et On vous envoie tous les liens, on vous enverra le lien du live de la conférence, et puis, on va vous refaire d'autres petites conférences, si ça vous plaît, euh, comme ça, et d'autres échanges avec Gaël aussi, s'il le souhaite. Euh, plaisir. Voilà, il met tous les liens. Un grand merci à tout le monde pour votre présence et pour votre matinée. Et puis, euh, merci Gaël, merci Philippe. Euh, et puis, je vous souhaite euh, bah, du bonheur pour votre journée. Et bonne journée de travail, les cousins. Nous, c'est bientôt l'apéro. Salut. <rire> okay. Merci. Merci Mathilde. Merci Gaël. Ciao. Merci. Ciao. Bonne journée.